Bonjour à tous et à toutes c'est Cordélia, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans la lignée des vidéos que j'avais faites il y a quelques mois déjà, vous le savez sans doute l'année dernière, en octobre 2016 pour être précise, j'avais lancé un crowdfunding pour financer l'impression de mon roman euh, Mon ami Gabriel il se trouve que ça a été une très bonne expérience, que j'ai réalisée avec le site Ulule que vous connaissez sans doute, hein, soyons honnêtes je m'étais donné 40 jours pour réunir 3700 euros et le résultat était bien au-delà de mes espérances avec un objectif atteint à 233% merci encore à tous ceux et celles qui ont participé. Vous m'avez demandé de revenir sur cette campagne, sur le choix de l'auto-édition, etc. C'est l'occasion aujourd'hui, je vais vous donner quelques conseils pour préparer vous aussi votre crowdfunding, notamment je sais qu'il y a quelques auteurs, illustrateurs parmi vous, et donc je pense que ça peut vous intéresser. Si vous souhaitez des conseils sur le lancement de la campagne, sur l'animation d'un crowdfunding, sur euh, quelle contrepartie faire, n'hésitez pas à demander et puis on verra, peut-être que je ferai d'autres vidéos. On y va tout de suite en 6 étapes. Première étape, définir votre projet. Alors, je vais prendre évidemment l'axe de l'édition, de livres, parce que c'est ce que je connais, mais bon, après, j'imagine que vous pouvez transposer sur d'autres choses. Je vous conseille de vous poser les questions suivantes. Qu'est-ce que j'ai besoin de financer, précisément Est-ce que c'est l'impression du livre Est-ce que c'est la diffusion du livre, l'envoi de livres dans des librairies Autre question, qu'est-ce qui est actuellement Terminé. Est-ce que vous avez fait un scénario Est-ce que vous avez fait un plan détaillé Est-ce que vous avez déjà terminé le premier jet Est-ce que vous avez déjà commencé à corriger Il faut savoir exactement où vous en êtes pour pouvoir vous demander ensuite qu'est-ce qu'il me reste à faire qui ne dépend pas du financement. Et à partir de ça vous allez savoir à quel moment à peu près vous allez avoir besoin du financement et savoir si c'est pas par exemple trop tôt. Je vous donner mon exemple, je souhaitais faire imprimer 300 exemplaires de mon roman, mon ami Gabriel, bon au final j'en ai fait imprimer beaucoup plus, mais ça on, on y reviendra peut-être. Au moment où j'ai lancé le crowdfunding, j'avais terminé entièrement la rédaction, il y avait déjà la couverture euh, qui avait été réalisée par Monsieur Q, et j'étais déjà passé sur le livre plusieurs fois pour faire des corrections. Il restait donc à faire les dernières corrections, les illustrations à l'intérieur du livre, et la mise en page avant d'avoir besoin de l'argent pour financer l'impression. Une fois que vous estimez que c'est le bon moment pour lancer votre campagne, vous pouvez passer à l'étape suivante, numéro 2, choisir votre plateforme de financement participatif plusieurs plateformes existent, personnellement j'avais choisi Ulule euh, notamment parce que j'avais des amis qui avaient déjà utilisé euh, cette plateforme avant moi pour financer euh, des projets je pense notamment à, à Monsieur Q qui avait financé un agenda et j'avais moi-même financé un peu des projets sur cette plateforme donc c'était un petit peu un terrain connu le bilan avec Ulule est très satisfaisant j'avais eu un accompagnement avant le lancement de la campagne tout au long de la campagne il y avait pareil un accompagnateur qui venait prendre des nouvelles et me donner des conseils. Et après, euh, j'ai encore eu, là il y a quelques mois, des retours de Ulule pour savoir euh, si tout s'était bien passé, si les contreparties avaient bien été envoyées, etc. Et j'avais également bénéficié d'une mise en avant de mon projet sur le site. Euh, alors c'est pas automatique, hein, mais en gros ça récompense et ça encourage euh, les projets qui sont dynamiques, euh, où les organisateurs répondent aux commentaires, où il y a des news régulières, enfin voilà, ce, ce genre de choses. Conclusion, vous étudiez un petit peu le marché, vous choisissez votre plateforme et vous passez à l'étape 3, budgéter votre projet. Et entre tout, c'est vraiment pas une mince affaire. Premièrement, le financement principal, c'est euh, le plus simple. Il va falloir contacter des prestataires et demander des devis. Ça peut être des imprimeurs, des illustrateurs, des graphistes, euh, des diffuseurs, etc. Lors de mon crowdfunding, j'avais demandé les devis de trois imprimeurs, il me semble bien. J'avais également le devis de mon illustrateur, Monsieur Q, et euh, le devis de euh, ma préfacière, Séléné. Ensuite vient tout ce qui est de l'ordre des contreparties, qui doit absolument faire partie de votre budget dès le départ, sinon euh, ça va être une catastrophe. Je me souviens que sur Lul, j'avais le choix entre deux modes soit j'avais un objectif financier, et du coup là, il y avait une liste de contreparties, genre vous avez de 5 euros à 100 euros, ou ailleurs, il y avait l'option pré-vente et c'était euh, au bout de euh, je sais pas 150 livres achetés euh, on lance l'impression le nombre de pré je pense que c'est le plus simple mais ça donne pas la possibilité aux contributeurs de mettre moins et puis euh, forcément la variété des contreparties est aussi euh, différente Personnellement, je me suis tournée vers l'objectif financier, donc avec des paliers et des contreparties, mais ça demande une certaine organisation. Notamment parce qu'il faut multiplier les devis auprès de prestataires prestataire pour savoir, bon bah voilà, si je commande 1000 badges, combien ça va me coûter Si je commande 150 affiches, combien ça va me coûter Je pense qu'il faut aussi avoir l envie de faire des produits dérivés, du contenu additionnel, euh, ce qui n'est pas forcément le cas de tout le monde. Donc voilà, choisissez un petit peu en fonction de ce que vous préférez. Par ailleurs, n'oubliez surtout pas de budgéter l'envoi des contreparties. La poste, ça coûte cher, surtout si vous avez, euh, par exemple, un livre à envoyer. Il y a aussi la possibilité, sur LUL, de faire en sorte que les gens payent leurs frais de port. Ça peut simplifier un petit peu les choses, euh, faites comme vous le souhaitez. Ensuite, vous devez penser aux palier supplémentaires. Et si l'objectif est dépassé Qu'est-ce que vous faites de cet argent Il faut bien l'utiliser à un moment donné. Est-ce que vous imprimez plus de livres Est-ce que vous engagez un autre illustrateur Est-ce que vous, vous payez une correction professionnelle Est-ce que euh, vous offrez des livres à des bibliothèques Enfin voilà, il faut réfléchir à ce que vous allez faire avec l'argent supplémentaire, sachant aussi que s'il y a plus de gens qui participent, ça veut dire aussi qu'il y a plus de contreparties à envoyer pensez à ça aussi. Avant-dernière chose à budgéter, c'est la commission de la plateforme que vous avez choisie. Il faut absolument l'intégrer dès le début dans votre budget, sinon vous risquez d'avoir de très très mauvaises surprises à la fin. Attention, plus la cagnotte augmente, et plus la commission qui va être prélevée à la fin va être grande. Par exemple, sur le crowdfunding de mon ami Gabriel, il y avait à peu près 1000 euros de commission entre Ulule et Paypal, c'est pas négligeable. Dernière chose à vérifier, les impôts. Alors là, ça va dépendre euh, de votre structure, si vous êtes une association, si vous êtes un particulier, si vous êtes une entreprise, si vous êtes un auto-entrepreneur. Jetez un œil quand même avant, parce que euh, mieux vaut ne pas avoir de surprise, comme d'habitude. C'est bon, vous avez terminé votre budget, vous êtes heureux, euh, et maintenant vous devez passer à la quatrième étape. L'étude de la faisabilité de votre campagne. Vous allez commencer par estimer la participation nécessaire pour réussir votre crowdfunding. Ce que je vous conseille, c'est que vous prenez le budget total. Vous prenez la contrepartie que vous pensez être la plus populaire, typiquement celle où il y a le livre. Vous divisez et vous voyez le nombre de contributeurs estimés pour réussir l'objectif. Une fois que vous avez fait ça, il va falloir lister vos relais. Ça peut être vos proches bien sûr, mais également euh, bah, votre meilleur ami qui a un blog qui marche plutôt bien, vos followers sur les réseaux sociaux, si vous avez un blog, une chaîne YouTube, euh, ce que vous voulez. Et éventuellement, pensez à des influenceurs, des influenceuses en cohérence avec votre projet. Mais bien sûr, avec les influenceurs, rien n'est assuré, il est possible qu'on voit pas le mail, qu'on passe à côté, qu'on ait autre chose à faire, bref. Euh, donc ne comptez pas exclusivement là-dessus, malheureusement. Je pense qu'il ne faut pas hésiter à baisser un petit peu l'objectif si on a peur de ne pas y arriver, quitte à prévoir un plan B si le financement est un peu serré, ou réfléchir éventuellement à un apport personnel pour compléter euh, ce qui n'aurait pas pu être récolté. Parce que si vous ne réussissez pas à vendre campagne, si elle n'est pas complétée à 100%, il n'y aura rien à l'arrivée. Juste en passant, Pensez que la période de l'année à laquelle vous lancez votre crowdfunding est importante. Pendant les vacances d'été, les gens peuvent ne pas être sur leur ordinateur, ou alors ils peuvent avoir un budget qui est assez serré parce que bah, ils ont prévu une semaine de vacances, et du coup voilà les finances c'est un peu compliqué. Même chose, la période de Noël juste avant, juste après. Vous avez regardé tout ça, vous vous dites la campagne, « Allez c'est faisable, au pire tant pis si j'y arrive pas, c'est pas grave. » Cinquième étape, mettre en forme votre projet. Il va falloir rédiger vos contenus, donc vous allez faire votre présentation personnelle, euh, la présentation de votre projet, le détail de votre budget, bien expliquer à quoi va servir quel argent, parce que euh, les gens vont mettre de l'argent, il faut donc que vous inspiriez un petit peu confiance et sérieux. C'est notamment à cette partie-là que l'accompagnateur de LUL par exemple vient vous aider, regarde ce que vous avez écrit, vous donne des conseils sur bon là tu pourrais peut-être améliorer... Vous allez aussi produire vos visuels, c'est important parce qu'il faut que les gens cliquent sur votre projet, et donc le visuel, mine de rien, ça compte. N'hésitez pas à demander de l'aide à l'accompagnateur euh, qui est là sur la plateforme parce que euh, ils ont tout intérêt à ce que vous réussissiez. Et puis, euh, demandez aussi éventuellement à d'autres porteurs de projets, ce que j'ai fait personnellement, j'ai été voir tous les gens autour de moi qui avaient fait des crowdfunding pour savoir comment ils avaient fait et comment ils avaient réussi. Et, s'il vous plaît, faites-vous relire par des amis bons en grammaire, bons en orthographe, euh, parce que avoir une page qui présente euh, un projet avec des fautes Mine de rien, ça peut ne pas inspirer confiance. Trouvez quelqu'un dans votre entourage euh, qui s'y connaît bien et puis il vous corrigera ça et tout ira bien dans le meilleur des mondes. Nous arrivons à la fin de votre préparation de crowdfunding avec la sixième étape. Demandez la validation de votre projet. Pas besoin de vous faire un dessin, c'est un bouton, demandez la validation, euh, si ça va, c'est en ligne, si ça va pas, euh, on vous fait des retours et vous faites des corrections, etc. Normalement, avec tout ça, vous avez de quoi bien préparer euh, votre crowdfunding. On se retrouve très vite pour des prochaines vidéos, et en attendant, portez-vous bien.